Alors, nous allons reprendre Merci. la session sur le terrain incarné et en mouvement et on va avoir deux communications la première communication euh, sera proposée par Martin Givor qui est chercheur postdoctorant au laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle de l'université de Liège euh, euh, Martin Givor a réalisé une thèse de doctorat qui portait sur le processus de création et de tournée euh, du spectacle « Fractus 5 de la compagnie euh, cilillard bichard euh, Et suite à ce travail de thèse qui proposait donc une, une ethnographie du processus de création et de la tournée, il travaille aujourd'hui sur les relations corps-environnement imaginé par les ciné-chorégraphies in situ de Christophe Alec et les, les performances de Chikong qui sont développées entre la France... Le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et donc, c'est sur ces nouvelles recherches postdoctorales que portera son intervention intitulée Faire terrain commun, récit d'un processus de création ciné-chorégraphique et in situ au sein de l'équipe de Christophe Alève compagnie d'Azoun. Martin, 15h50. <rire> 16 h Ça marche. <va. rire> euh... Ouais, vous m'entendez Ok. Euh, bah, tout d'abord, merci, euh, merci aux organisatrices du colloque euh, pour cette super organisation. Merci au spectacle d'hier, merci aux traiteurs aussi. Euh, alors, du coup, moi, je vais vous parler un peu de... Euh, L'enjeu de cette communication, ça va être de cerner la forme de relation que j'ai nouée avec le, le chorégraphe Christophe Aleb euh, au cours de mon terrain. Euh, je me suis rendu compte que, en fait, la son travail, le travail de terrain que j'ai fait avec lui, aurait presque pu se placer aussi dans le panel du matin sur les, les dramaturgies documentaires, parce que c'est en partie un peu ce qu'il fait. Bon, mais c'est pas sur cet aspect-là documentaire que je vais me focaliser, même si on pourra en discuter éventuellement, mais vraiment sur la question de la relation artiste-chercheur qui s'est nouée euh, euh, au cours de ce travail. Euh, donc j'ai suivi Christophe Aleb entre, euh, disons, septembre 2021 et... Euh, en euh, juillet 2022 pour le projet éternel Jeunesse, même si on est toujours en relation, et je vous parlerai de ça à la fin. Euh, donc Christophe Aleb est danseur et chorégraphe, il réalise des films, des films qu'on va appeler euh, ciné-chorégraphique-documentaire, une espèce d'étrange mélange, mais dont j'aurai oui. l'occasion de, de reparler. Euh, il, a, et il fait ses films de ciné-chorégraphique auprès de jeunesse, euh, aussi vague que cela puisse paraître, de jeunesse d'abord à Cuba à La Havane, ensuite à Fort-de-France en Martinique, à Marseille, à Amiens. Il a fait ce projet aussi dans le Gard, Uzès, pour saint esprit et ensuite dans la Drôme, romans sur isère et Valence, et c'est à ce moment-là que je l'ai suivi. Euh, et donc son équipe comprend notamment Evan, euh, qui est vidéaste, Léo, le preneur de son, Bénédicte et Sylvain, les monteurs, Géraldine et Nicolas, qui sont à l'administration. Et ça forme la compagnie La Zoo. Euh, avec eux et avec Christophe en particulier, donc j'ai développé un type de relation que je nommerai avec Christophe, avec, euh, pas Christophe à l'admétique, mais Ingold, un compagnonnage. Euh, un compagnonnage qui serait construit sur l'idée de faire terrain commun. Alors qu'est-ce que j'entends rapidement déjà par faire terrain commun euh, Ici c'est pas le sens où euh, son terrain à lui, parce qu'il procède par enquête, son enquête ne devient pas mon enquête. Il travaille avec des jeunes de milieux ruraux, plus ou plus ou urbain, dans la drôme, je ne suis pas du tout anthropologue de la jeunesse, je ne compte pas le devenir, donc son terrain n'est pas mon terrain, c'est lui mon terrain, finalement, plutôt que ses terrains d'enquête à lui. Et par ailleurs, mes propres préoccupations de recherche ne sont pas nécessairement au centre de ce que lui va chercher. Euh, ça fait partie, bien sûr, c'est pour ça que je le suis, mais il ne va pas se focaliser sur mes questions pour servir ma recherche. Donc l'idée du compagnonnage ici, et de faire ce terrain commun, c'est en fait de prendre un temps pour approfondir des problématiques communes, donc, prendre un temps pour approfondir des problématiques communes à l'aune du regard et des méthodes de l'autre. L'image ici qu'on peut mobiliser, si on reste sur notre teaming gold, ce serait l'image du cheminement. Du cheminement qui est ici assez approprié, parce que c'est plutôt une manière de cheminer ensemble, de manière intermittente, pour un temps. Et pendant ce temps de cheminement en commun, on va partager des questions, mais on n'est pas vraiment réunis autour d'un projet qu'on aurait monté en commun. Là, il y a une distinction assez importante. C'est plutôt comme une invitation. Lui qui m'invite à participer à son travail et moi qui l'invite quelque part à participer à mes réflexions. Euh, donc, des invitations à partager des regards. Euh, ma communication va être construite en deux temps. D'abord, un, une partie un peu plus récit sur pour contextualiser un peu le travail d'éternelle Jeunesse avec quelques images et ensuite une discussion peut-être plus théorique pour resituer cette relation de compagnonnage dans les relations entre art et ethnographie, essayer de créer comme ça, refaire une filiation, pour comprendre un peu nous comment on se situe par rapport à ce, cette longue histoire. Et euh, je m'excuse par avance, je vais vraiment lire mon papier pour ne pas exploser le temps. Ouais. Merci. Je <rire> Ok. Alors, sur la tête de M. Alem, Seigneur. Ok, Christophe Aleb et moi, nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Catherine Rossi-Bateau, la directrice associée, la directrice de la scène nationale de Balance, le Luxe, alors que Christophe était encore artiste associé là-bas. À l'automne 2020, quelques jours avant le second confinement, Catherine me demande un article au sujet du travail de ce chorégraphe réalisateur que je ne connais pas, car ils travaillent alors tous les deux à réaliser un carnet photographique et textuel d'une quarantaine de pages au sujet du travail que Christophe mène sur le territoire valentinois depuis deux ans. Donc je visionne les films, je me rends à l'installation, parce que ces films, il en fait des, des installations avec cinq écrans, etc. Donc je, je visionne tout ça. Le texte que je produis alors, intitulé « Le lieu, le geste et la parole », fait émerger certaines de nos interrogations communes. Comment les, les humains habitent le monde sensible Comment les corps et les environnements s'entrelacent et comment nos formes d'habitation du monde informent et sont informées par des contextes sociopolitiques. L'article marque fortement Christophe, il l'accompagne, un paragraphe apparaît bientôt dans la description du projet Éternelle Jeunesse sur le site de la compagnie, et nous nous promettons de nous revoir pour échanger plus longuement. En juillet 2021, j'obtiens un financement de postdoctorat auprès du FNRS, et je le recontacte bientôt. Nous nous retrouvons finalement en septembre de la même année. Autour d'un café, Christophe me dit qu'il développe le projet Éternelle Jeunesse depuis plusieurs années maintenant, et pour plusieurs années encore, avec différents partenaires, sur différents territoires que j'ai mentionnés précédemment. Il craint l'essoufflement. Il me dit que mon regard pourrait l'aider à se régénérer. Je lui dis que son travail est au cœur de mes nouvelles problématiques de recherche, autour des questions écosomatiques, qu'il touche mes propres préoccupations sociales, et qu'il présente aussi une forme d'articulation entre danse et documentaire filmique qui m'attire pour mes propres recherches en anthropologie visuelle. Nous concluons donc un accord. Je l'accompagnerai dans sa dernière année de création dans la Drôme, pendant 12 jours de tournage, 12 jours de montage, et les temps de restitution publique, de trois jours. Oui, mais une seule condition, me dit-il, bien sûr, il ne faut pas que tu sois juste debout à prendre des notes en observant, sinon ça va faire bizarre pour les jeunes. Soit j'ai donc partagé mes impressions et intuitions esthétiques lors du tournage et du montage. J'ai discuté avec les jeunes pour apprendre à les connaître et nourrir le travail d'improvisation et d'entretien. J'ai porté le pied de la caméra, j'ai essuyé l'objectif de la caméra quand il pleuvait, conduit la voiture lors des traveling, parce que Christophe n'a pas le permis, dormi sur les canapés des AirBnB loués par la compagnie, développé une crise allergique pendant un tournage, partagé leur soirée, etc. Dans l'intervalle de nos rencontres, je dresse progressivement le portrait de la méthode Aleb à travers une liste d'opérations récurrentes que j'observe pendant les temps de tournage et qui forment pour moi comme un protocole d'enquête ciné-chorégraphique de terrain. Arpenter les espaces de la ville, rencontrer des jeunes au cours d'ateliers de danse menés au sein de lycées, rencontrer des jeunes via des éducateurs de quartier, rencontrer des jeunes en errant dans la ville, observer leur corporéité presque comme un casting. Contacter certains jeunes pour leur proposer de poursuivre l'aventure lors du tournage, en décevoir d'autres. Prendre un temps de discussion pour sentir leurs intérêts, leurs lieux favoris dans la ville, s'y rendre avec eux. Y filmer leurs pratiques. Le parcours, la danse, le chant, le soin des animaux, le roller. Décaler leurs pratiques au moyen de consignes d'improvisation. Inviter à la danse, souvent en s'appuyant sur l'espace et parfois sur une musique. Réaliser des interviews en partant de la situation présente, d'un détail de l'environnement ou d'un sujet évoqué lors de, pré de précédentes discussions informelles. J'observe donc que le travail de Christophe Aleb repose sur un art fondamental qui serait celui de la rencontre avec des individus, avec des récits et avec des espaces. Un art qui consiste à sentir par où ça bouge en eux, par où ça s'exprime, par où ça importe. Un art du feeling, un art du terrain, un art de la sérendipité aussi. Qu'il déplora avec les outils offerts par son bagage de danseur, de somaticien, de chorégraphe et aujourd'hui de réalisateur. Un art qui fera fortement écho au mien, bien sûr, celui de l'ethnographie, sans dire pour autant que Christophe Aleb est ethnographe. Je ne rentrerai pas ici dans le détail des protocoles de montage, des questions de temps. Arrivé le mois de juin 2022, la compagnie prépare le vernissage d'une installation à Valence dans laquelle seront présentés les deux films réalisés cette année, et dont vous allez voir des images Baby Boom et Le Chant du Kiwano. Christophe m'invite à proposer quelques écrits pour les inclure dans le dispositif d'exposition. Le texte que je vais à présent vous lire a été écrit entre janvier et juin 2022, à la fin du tournage, pendant le montage et juste avant le début de l'exposition. D'abord à la première personne, dans la version que vous allez entendre, avant d'être transposé à la troisième personne et raccourci pour l'exposition, vous allez comprendre. Le texte s'appelle « Une note d'intention a posteriori ». C'est un texte que j'ai rédigé d'abord dans un but heuristique, pour mieux comprendre et fabuler ce que recherchait Christophe lors du tournage, en jouant donc à me mettre presque à sa place. Et en même temps que je parle, je vous propose quelques images. J'ai partagé tout l'écran. Euh, donc donc ça, en gros, c'est un montage vite fait, bien fait. Il y a les deux, les deux teasers des deux films, et ensuite quelques plans que j'ai laissés traîner par la suite. Alors, Prêt. Tout bon. voilà. Non, il n'y a pas de son euh, Cher jeune, je voudrais réaliser ton portrait Te dire au travers de ce que tu as cultivé, soigné, nourri Te dire au travers de là où ça pousse en toi Cette chose-là, je l'appellerai ta pratique Qu'il s'agisse d'un art de frapper du pied et du poing D'un art d'inventer des fables post-apocalyptiques sur des forums ou encore d'un art de danser, de peindre, de travailler le bois. Car ces pratiques te racontent sans doute davantage que tu ne l'imagines. Elles te constituent au sens où elles te donnent consistance. Cabrer, faire du volet, t'occuper des plantes, contempler la lune, jouer à la play, réparer des trucs, te muscler, faire de la moto, faire la fierté de tes parents, aimer. On pourrait dire que ta pratique te transverse, qu'elle recoupe de nombreuses strates et lignes de ton existence, et ce sans jamais te segmenter. Ta pratique est une perspective depuis laquelle tu apparaît dans un éclat, de façon multidirectionnelle. Elle est une perspective depuis laquelle tu parles de tant de choses sans jamais vraiment en parler tout à fait. Jeune boxeur, boxeuse, fils et fille, ta boxe anglaise, française ou taille laisse, la... laisse entrevoir la voix et le corps de ton grand frère, de ton père, de ton coach qui t'ont appris, l'espace étriqué de ta chambre dans, la... dans laquelle tu as appris, l'espace étriqué de la prison albanaise dans laquelle il a appris mais aussi ton regard sur des féminités, des masculinités, la sensation d'être vivant et de vouloir le rester. Quant à toi, ta musculature cherche à dire ton statut, ta stature, aussi ce qui implose en toi, parce qu'un homme, ça implose, ça ne pleure pas, ça transpire. Tu me dis qu'il n'y a que ta mère qui pleure devant les films tristes. Toi, tu ne pleurerais qu'en cas de l'extrême nécessité. Par exemple, tu me dis si tu ratais ton bac. Cher jeune, je voudrais réaliser ton portrait comme on tire un fil, mais je ne voudrais pas te réduire à ce fil ou du moins j'aimerais que ta laine soit assez filandreuse, touffue, mal tenue, pour que tu demeures toujours fuyant, pour que tu transpires toujours les traits qui composent ton portrait, comme le fuseau échappe toujours au dessinateur en dispersant ses poussières de graphite sur le papier. Alors je te propose de danser, parce que je crois que la danse permet de contourner les attachements, les assignations, les réductions, peut-être suis-je naïf. Je crois que la danse te permettra de rester ouvert devant l'objectif, elle te permettra de résister aux projections simplifiantes, qui habiteront les regards de celles et ceux qui te regarderont et ton propre regard sur toi-même. Elle t'invitera à prendre appui sur ce que tu as cultivé sans pour autant te caricaturer. Elle t'invitera à ne pas être un prototype, à monter en étrangeté vis-à-vis -vis des modèles dont tu as hérité, que tu as forgé et auxquels tu pourrais peut-être t'accrocher trop fort par peur que la caméra ne filme tes abysses. Je crois que la danse te permettra de maintenir ouvert le portail entre ce que tu cherches à devenir et ce que tu es au moment où nous nous rencontrons. Alors je te dis, boxe comme si tu étais face à un géant. Joue au billard avec tes outils de menuiserie. Cherche ton groove dans un fil entre tes mains. Danse avec un foulard albanais ou à défaut avec le chiffon blanc qui traîne là sous le tableau. Décale. Hote à ton geste son efficacité technique pour le considérer en lui-même. Joue avec les coordinations, les espaces, les rythmes, les échelles, les amplitudes, les directions. Prête attention à ton corps gestant. Peut-être suis-je parfois trop habité par des manières d'être danseur ou chorégraphe, par des corporéités aussi qui me sont chères, pour être touché par ce que tu proposes, ou pour comprendre quel chemin libérerait ta parole ou ton geste. Mais bon gré, malgré, les choses sont ainsi faites, et notre rencontre ne peut qu'être d'abord celle de nos sensibilités. Tu me trouves excentrique, bizarre, à mes yeux tu l'es sans doute tout autant, et si nous ne nous comprenons jamais tout à fait, l'écart qui nous sépare est aussi le terreau de la beauté singulière de notre rencontre. Cher jeune, je voudrais enfin réaliser ton portrait comme on recueille un fossile. Observer la manière dont ton corps s'imprime dans un environnement, la manière dont un environnement s'imprime dans ton corps. Savoir si tu es plutôt caméléon ou tortue, fondant ou tout en carapace. Tu marcheras des espaces qui te sont familiers, pour les habiter de ces gestes et de ces attitudes si inconscientes qu'elles vous raconteront ce lieu et toi sans que tu n'aies à y penser. Ou alors tu te réjouiras de détourner ces lieux, ou encore d'arpenter des espaces inconnus, incongrus, excitants, étranges que je te proposerai. Tu apprendras à les connaître, à les peupler aussi de tes fictions, à mesure que l'objectif de la caméra apprendra à te connaître. Tu me diras ce qu'un espace t'inspire, nous en ferons le point de départ de nos explorations. L'air de ce lieu dans tes poumons jusque dans ton esprit comme un agent révélateur de ces mondes et de ces énigmes qui t'habitent. Je crois que ce texte, tant dans sa forme que dans son propos, dit beaucoup de la relation que Christophe et moi entretenons, de la zone de chevauchement entre art et anthropologie que nous habitons ensemble. Et je repasse sur mon dépôt. Ce texte donc traite d'un art que nous avons en commun, et qui est celui de l'enquête. Et il traite de cet art dans une langue qui tient, je dirais, à la fois de l'ethnographique et du poétique. C'est-à-dire qu'il parle à la fois de ce que Christophe cherche à faire, de ce que j'observe en étant à ses côtés, et de ce qui me fait rêver dans son travail. S'entremêle ainsi le prospectif et le descriptif. Pour lui, quelque chose qui lui donne du recul, et quelque chose aussi qui l'inspire pour la suite. Quelque chose qui le présenterait à ses partenaires, et quelque chose qui le mettrait lui-même en recherche pour la suite de ses travaux. Un peu comme lui, finalement, cherche à décrire et fabuler les jeunes qu'il rencontre, dans cette double dynamique. Bien sûr, notre rencontre, notre cohabitation, s'inscrit dans une histoire qui a vu artistes et anthropologues devenir des espèces compagnes, pour reprendre le mot de Cédric Parizeau, qui reprend à un, un ragoût bien sûr, des espèces compagnes, donc, liées par les pratiques de l'enquête qui se fréquentent sans jamais se confondre tout à fait. Les relations entre art et anthropologie ont bien sûr fait couler beaucoup trop d'encre pour être synthétisées ici en quelques minutes, mais je porterai seulement à votre connaissance deux références éclairantes dans notre cas. Next. Il y en a trois, mais j'ai dit deux. Euh, la première, donc. On connaît donc dans les années 1995 ce que ce que Al Foster, donc critique d'art, a appelé le tournant ethnographique. Euh, le tournant ethnographique en art, c'était ce qu'il appelait cette propension des artistes à se, à faire un travail de terrain, ou un travail d'enquête, à utiliser des, des matériaux du réel ou inspirés du réel pour produire des œuvres. Et Al Foster était extrêmement critique vis-à-vis -vis de ces travaux-là. Il accusait les artistes de faire passer l'esthétique au, dé, au, au détriment de l'éthique dans leur création, il les accusait aussi de créer une forme d'autrification, d'exotisation finalement de tous ceux qui étaient là, et il les accusait enfin d'avoir de, des relations à peu à sens unique, finalement, lui se servait de ces de gens, enfin euh, l'artiste se servait des gens au profit de sa propre carrière artistique, mais eux finalement n'en retiraient rien ou pas grand chose, etc. Donc un article tout à fait critique, mais qui a quand même marqué les esprits et qui a quand même marqué aussi une des, euh, une des dynamiques importantes de, de la création. Euh, disons depuis les années 80, 90, dont les dramaturgies documentaires dont on a parlé ce matin, justement, font, font partie, ou serait une, une poursuite de ces, ces choses-là. On connaît aujourd'hui, dans le champ de l'anthropologie, ce qu'on appelle le tournant artistique. Donc on a parlé du tournant ethnographique en art, on parle aujourd'hui du tournant artistique en anthropologie, qui désigne notamment un intérêt renouvelé de la discipline pour l'utilisation des méthodes dites artistiques, toujours un peu drôle, mais des méthodes dites artistiques, à la fois dans les processus d'enquête et dans leur écriture, dans ces deux dimensions. Euh, et ce, notamment dans le champ de l'anthropologie sensorielle, parce qu'elle est particulièrement confrontée aux limites euh, des langages académiques pour, pour rendre compte de ces objets et de ces enquêtes. Euh, bon, par rapport à ces sujets je vous renvoie du coup euh, au numéro 42 de la revue ethnographique en ligne qui est dédié justement euh, aux rencontres ethno-artistiques et sur des collaborations entre chercheurs enfin anthropologues et euh, artistes euh, voilà. et donc la troisième référence mystère c'est euh, le tournoi ethnographique et après c'est une très belle synthèse vraiment je vous encourage à aller regarder cet article une très belle synthèse qui revient à la fois sur la manière dont les anthropologues ont disqualifié les artistes anthropologues parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux, la manière dont les artistes ont disqualifié les artistes anthropologues parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux, la manière dont on a essayé de dépasser ces, cette binarité ou ces oppositions et les limites de ces tentatives de dépassement. Bref, un super article. Donc vraiment, je vous engage à, à le regarder. Donc, pour en revenir à Foster et, et, à, et aux relations et aux tournants artistiques, je les cite tous deux parce que, en ce qui nous concerne, Christophe a une démarche s'apparentant à un ciné-coré documentaire, d'inspiration proche de ce que Foster appelait le tournoi ethnographique, parent, disons en tout cas, de cette mouvance-là. Moi-même, j'utilise l'écriture poétique, la vidéo, pour mettre en récit les terrains que je réalise. Nous sommes donc des prototypes de ces chevauchements disciplinaires, de ces parentalités, on peut dire, entre nos disciplines et nos pratiques. Et c'est donc sur le terrain de ces chevauchements que vont se déployer non pas ce que Cédric Parizeau et nous appellerait des correspondances imparfaites, mais plutôt ce que je propose de nommer des gestes d'accordage de moi vers lui de lui vers moi, de moi vers Christophe, Christophe vers moi. Ces gestes d'accordage vont être ces occasions au cours desquelles nous allons apprendre l'un de l'autre, au sens où nous allons partager, au sens où nous partageons un peu un même gabarit d'instruments, j'ai l'impression, mais on ne l'utilise pas de la même manière. Et donc ces gestes d'accordage, c'est une manière d'apprendre à utiliser notre instrument d'enquête plus proche, un peu plus à la manière de notre du partenaire. Vous avez ici le Hollywood Studio, donc le studio de montage. Euh, un premier geste d'accordage de ma part. d'accordage de ma part a consisté à rentrer dans la dynamique fabulatrice qui caractérise sa manière de faire du terrain. Plus que ça. Parce qu'en réalité, Christophe n'utilise jamais le terme de terrain c'est une pure projection d'ethnographe que de dire ah oui j'ai fait le terrain avec Christophe ou j'étais sur le terrain de Christophe, pas du tout lui il fait de la création avec des jeunes et des espaces, mais pas du terrain il appelle pas ça du terrain euh, et quand il fait donc ses enquêtes de création son tournage en fait tout simplement il, il, il se raconte des histoires et ces histoires partent du réel mais elles peuvent aussi en décoller si cela sert à un propos qui l'intéresse bon. et donc là ça a été à moi finalement de m'accorder à cette dynamique prospective, qui est présente en anthropologie euh, fabulatrice, mais juste à un degré d'intensité, disons, moindre. Un deuxième geste d'accordage de sa part, cette fois, a consisté à intégrer mes problématiques, sans que je lui demande, de recherche dans ses entretiens avec les jeunes lorsque la situation se présentait. Ainsi, dans une discussion avec des jeunes praticiens de MMA, les arts martiaux mixtes, on est entré dans, dans des formes de description sensorielle de leur expérience de ce qu'ils appellent la zone, c'est-à-dire cet état d'hypersensibilité à l'environnement et d'anticipation qu'ils atteignent parfois dans les combats. Et donc là, il m'a laissé poser des questions sur le mode un peu de l'entretien d'explicitation pour rentrer un peu dans ces détails. là euh, Donc là, on a une forme de geste d'accordage à la fois thématique et méthodologique de sa part vis-à-vis euh, -vis de moi. Euh, le troisième geste essentiel ici et sur lequel je finirai, et dont Magali et Marie-Ève ont beaucoup parlé hier, par ailleurs, c'est traduit par la manière dont ma présence a fait entrer la compagnie Lazouz, et Christophe en particulier, dans une dynamique réflexive. Non seulement l'équipe s'est prêtée et se prête encore au jeu des entretiens, mais ils m'ont témoigné et me témoignent encore le désir d'être mis en travail par la lecture de mes textes, comme ça a été le cas originellement finalement, par ce texte, le lieu, le geste et la parole qui a, qui a fondé un peu notre rencontre. Et pour ce faire, la compagnie me fournit des conditions et des occasions pour la nourrir justement de textes, en particulier en me proposant de prendre en charge la rédaction d'un nouveau livret, à nouveau, quarantaine, cinquantaine de pages, avec textes et photos rédigé. Euh, que je rédigerai entièrement à partir de mon enquête sur Éternelle Jeunesse et dont ils assureraient une édition minimale, euh, si ce n'est plus, on verra, à partir d'un montage financier avec la scène nationale, de luxe et, et les, les fonds de la compagnie. Et pour ce faire, ils m'accueillent aussi en résidence d'écriture dans le lieu de la compagnie quand je le veux. Ma seule limitation, mais que je me fixe moi-même, étant donc de ne pas taper trop explicitement sur les financeurs partenaires pour des questions de politique culturelle, etc. Bref, ce qui définit pour moi nos gestes d'accordage, c'est qu'ils sont à la fois mutuels, passagers, mais récurrents, et qu'ils laissent des traces. Qu'ils laissent des traces chez chacun d'entre nous. Et ça, pour moi, ce serait une caractéristique justement de cette relation de compagnonnage qu'on a pu tisser tous les deux. Le carnet en sera un exemple, et je finirai là-dessus, de même que toutes les techniques de filmage des corps en mouvement de filmage des corps en mouvement dans l'espace, des techniques de montage de séquences entremêlant danse et interview. Toutes ces techniques-là nourrissent aujourd'hui mon propre travail d'anthropologie visuelle que je mène avec des praticiens de Qigong. Et ils sont autant de traces, finalement, des apprentissages reçus au cours de ce terrain-là avec Christophe. Je vous remercie.